Chers traders et investisseurs, jeudi 16 avril, bonjour. Alors, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Après une baisse prononcée hier, les marchés sont en hausse ce matin de plus de 1% malgré une clôture américaine de nouveau négative. En fait, les marchés attendent avec impatience les chiffres américains de 14h30, avec en particulier les chiffres hebdomadaires du chômage. Qui, comme vous le savez, compte plus que tout en ce moment. Donc, les marchés sont moroses d'une manière générale, mais ne, ne se sont pas retournés, non, pardon, ne sont pas retournés chercher l'extrême sud pour le moment. Il est bien évidemment toujours impossible de prendre la, main, la moindre position de swing trading pour des raisons que vous comprendrez certainement. Seul le day trading paye par les temps qui courent. Dans ce contexte toujours difficile, nous avons réalisé ce matin un strike avec 6 trades gagnants sur 6 accompagnés de 4 médailles. Nous sommes donc toujours très actifs si nous le pouvons. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades. Une très bonne journée et à demain.